Voilà. Donc, ma vidéo, c'est pour présenter le plan de récapitalisation du parc de 6400 dollars. Donc, il y a déjà plusieurs stratégies possibles. Donc, euh, OK. Mais avant de présenter le plan stratégique, je vais encore. Euh, vous parlez de la tontine pour l'achat du pack Waga 2000. Voilà, euh, le pack Waga 2000, le voici. Donc actuellement, comme vous pouvez voir le solde du compte, euh, nous avons lancé il y a exactement 10 jours. Nous sommes le 10e jour aujourd'hui. Voilà, nous sommes déjà à 31 200 Donc voilà, l'objectif c'est d'acheter le pack de 100 000 alors, si tu es intéressé, surtout n'hésite pas à me contacter au numéro que je vais laisser en description de ma vidéo pour euh, te faire enregistrer pour la tontine. Voilà. Maintenant, allons droit au but. Alors, ici, c'est le plan de récapitalisation du pack de 6400$ qu'on a récapitalisé euh, sur trois ans. C'est-à-dire, au, euh, voilà, au bout de 3 ans, vous avez un total de 1 million de dollars. 1 million 300 et de dollars. Hein, d'argent. Voilà. Avant de revenir sur les détails. Donc, en récapitalisant le pack de 6400. Vous allez faire un total de 53 récaps sur 3 ans. Et à partir à la fin de la troisième année, vous pouvez commencer à faire vos retraits. Parce que comme vous voyez ce trait là, c'est la fin de la troisième année. Donc dès cet instant, à partir du 13 avril 2024, vous allez commencer à faire les retraits de 30 000 dollars chaque semaine. Je dis encore chaque semaine. Euh, Jusqu'à la 40e semaine, et ensuite vous allez sauter pour faire ensuite un retrait. Une semaine on saute, un retrait, une semaine on saute, etc. etc. Vous allez pour cette année là, donc au bout de la 52e semaine, donc au bout de la 4e année, vous aurez fait un, un total de retrait de 1 359 000 dollars, donc environ en une année. 1 million de dollars seulement en une année en France, c'est pas le calcul à multiplier, à même seulement par 600, les amis. Donc voilà, les récaps sont assez intéressantes quand vous décidez de récapitaliser et ne pas faire de retrait. Je précise encore que cette stratégie ne fonctionne que si vous ne faites aucun retrait sur le 10 pack. Voilà, alors il est question de faire quoi Il est question, on se dit qu'on a si vous avez acheté votre pack aujourd'hui, par exemple, voilà, vous êtes là où nous sommes le 10 avril, il est question de récapitaliser le plus rapidement possible, nos packs. Donc ici, les récaps, il y a deux stratégies possibles. Vous pouvez commencer les récaps en achetant le pack de 800 dollars à la quatrième semaine. Mais moi, j'ai fait une autre stratégie où je commence les récaps à la septième semaine avec le pack de 1600 dollars. Donc vous allez voir que après avoir récapitalisé le pack de 1600 dollars à la septième semaine, à la... Cinquième semaine, on récapitalise un autre pack de 1600. Ensuite, ensuite à la quatrième semaine, de... bon, pas à la quatrième semaine, excusez-moi, je vais vous embrouiller un peu là. Oh, pardon. À la septième semaine, on récapitalise un pack de... Euh, attendez, voilà. OK. J'étais en train de regarder les semaines de l'autre alors que c'est cette semaine ce qui devait vous montrer voilà donc à la, 11e, à la 7e semaine on fait le, la première récap vous allez voir ici voilà 12e semaine on fait euh, la deuxième récap ensuite 16e semaine on fait notre récap à 1600 ainsi de suite ainsi de suite on va faire les récaps on va faire les récaps on va faire les récaps, faire les récaps ainsi de suite ainsi de suite donc jusqu'à la troisième année donc on va venir au niveau des récap ici donc vous pouvez voir que à chaque euh, à cette date de chaque année de, de à cette période c'est à dire chaque chaque période euh, mentionnée dans les dates si euh, après hein, euh, vous allez faire les différentes récap cités vous voyez un peu donc, on a pris la peine de renvoyer, c'est-à-dire avec seulement ce fichier de récapitalisation, ce fichier résumé. Vous pouvez connaître quand est-ce que vous allez faire votre récapitalisation, c'est-à-dire découvrir votre portefeuille. Il y en a qui font dans le, le, le, le marketing, c'est-à-dire si vous faites des parrainages, c'est possible qu'avant la date butoir, vous puissiez déjà avoir vos, euh, le minimum requis pour récapitaliser. Alors, n'hésitez pas à récapitaliser. Voilà. Donc, euh, ça... C'était pour ce pack de 6400. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs stratégies. Voilà. Il y a plusieurs stratégies de gains. Et vous pouvez voir ici qu'au bout de la troisième année, voilà, on aura récapitalisé le pack de 5000 dollars trois fois à la 53e semaine. Et à partir d'avril 2024, voilà, vous commencez à vous sucrer avec 30 000 dollars chaque semaine. Voilà, pour construire vos gros immeubles, pour acheter, euh, voilà, euh, vos terrains et tout. Voilà, c'est assez intéressant. Donc, j'espère que vous avez compris euh, le pack de 6400. Voilà, si vous voulez le fichier, vous connaissez ce qu'il faut faire. Contactez-moi inbox box, je vous donne le prix et je vous envoie le fichier Excel. Alors, maintenant, revenons sur notre île Voilà les, les, les, les deux stratégies qui marchent avec l'IAB du mal, les amis. Ce sont les tontines et... Euh, ces plans stratégiques là, des récaps, des packs. Donc ici, vous savez que vous mettez votre 2500$ dollars pour gagner 25 000$, ou 1250$ dollars pour gagner 12 500$ à partir de la 53 e semaine par ordre. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.